Salüte! Hallo, Lenu! Hey, was machst du hier? Oh. Autsch! Du t'es fait mal? Alles ok. Oh je, meine Hose ist kaputt gegangen. Nous allons le réparer, pas de problème. D'ailleurs, c'est vite grenier aujourd'hui. Profitons-en. Nous trouvons bien une boîte à couture avec un fil et une aiguille. Ja, gute Idee. Auf zum Flohmarkt, auf geht's. C'est quand même mieux de réparer ses habits. Ja, oder gebrauchte Sachen kaufen. Das ist besser für die Umwelt als neue Sachen zu kaufen. Regarde, il y a une fille qui vend des affaires dont elle n'a plus besoin. Guck mal, elle a sogar un Mähkasten. Bonjour. Allô. C'est combien cette boîte à couture? D'ailleurs, elle ja, koste 2 euros et 3 euros pour le deck. Super, merci. Oh. Danke. C'est la première fois que je vais coudre toute seule. Mais ma grand-mère m'a montré. Tchüss. 3€ pour le Ça C'est plus cher que le née. Oui, c'est vrai. Elou, <lacht> <lacht> <lacht> mal. Si tu viens jusqu'à moi et que tu as du courage... Wenn du zu mir kommst und dich traust... grand Trésor. ...wirst du einen großen Schatz entdecken. Trouve d'abord le poisson de... ...aber finde zuerst die goldenen Fisch.